Bienvenue chez Bobo Kamedi. Beaucoup m'ont demandé. Beaucoup m'envoient des messages. Beaucoup m'appellent au jour le jour. Ils continuent toujours de m'appeler. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire part de ce que je sais faire. J'ai aidé beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, ils arrivent à subvenir à leurs besoins fondamentaux. J'ai aidé beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, ils sont dans des grandes places. Alors, c'est ceux-là qui me disent toujours papa. Il y a beaucoup de vidéos qui se suivent sur les réseaux sociaux. Mais j'ai jamais vu les vidéos de Robo Kamedi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de montrer mes travaux. Tous les problèmes qui se basent sur la spiritualité, je suis là. Je peux vous trouver une solution. Problème de retour d'affection. Problème de bézo magique, portefeuille magique. Problème de chambre. calebasse magique. Problème de travail. Je suis à votre disposition 24 heures sur 24. Je suis là pour tous vos problèmes qui se basent sur la spiritualité. Voici mon diplôme. Regardez bien mon diplôme. Il est à mon numéro sur le diplôme. Il y a également mon numéro qui a écrit ici. Regardez très bien, ne vous trompez pas. À partir d'aujourd'hui, je suis là pour vous satisfaire dans n'importe quelle situation. Voici mon bureau. C'est là où je reste. Moi seul, c'est là où je reste pour, pour parler et pour inclure les génies. Regardez mes génies, ils sont là. C'est grâce à eux, j'arrive à satisfaire les besoins de mes clients. Regardez-les biens. regardez-les un à un. C'est ceux-là, c'est les génies là. Ils écoutent, si je dis quelque chose, ils satisfaient mes clients. Maintenant, si les clients viennent, c'est au dehors là que je les reçois. C'est là, là que je les reçois. Et après, je les appelle un à un dans le couvent. Pour demander au génies, qu'est-ce qui les a menés ici. Vous voyez un peu, donc à partir d'aujourd'hui, mes enfants qui demandent les vidéos de Rokamédi, à partir de là où je suis en train de parler, ne vous trompez plus. Partagez mes vidéos. Parlez à vos amis. Parce qu'il y a des faux marabouts qui circulent sur les réseaux sociaux. Si mes enfants viennent, ils m'ont dit Papa, ils ont pris mon agent. Ils ont pris mon agent. J'ai envoyé mon agent. j'ai pas eu gain de cause. Faites beaucoup attention. À partir de là où je suis en train de parler, ne vous trompez plus. Mon diplôme est là. Mon numéro est également écrit ici. Regardez très bien. À partir de l'heure où je suis en train de vous parler, ne vous trompez plus jamais. Partagez très très bien mon vidéo et parlez à vos amis qui ne se trompent plus également. Je suis à votre disposition 24 ans sur 24. Pour n'importe quelle situation, contactez-moi. Je vais toujours vous trouver une solution. N'importe quelle situation. Je dis bien, n'importe quelle situation de la vie là. Et toi, tu dis que tu es fatigué tu es fatigué de la vie, tu vas aller te suicider, non, Dieu t'a déjà créé le reste là, c'est à toi-même, donc moi je suis là pour t'aider, n'importe quelle situation qui se bat sur la spiritualité, il faut me contacter, je suis à ta disposition et tu vas t'en sortir toujours,